Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment utiliser des opérations multiples pour faire varier une ou deux données dans un calcul et afficher les résultats dans un tableau. Nous calculons dans cette feuille les mensualités de remboursement de prêt par la fonction VPN. Pour un emprunt de 100 000 euros à 5% sur 10 ans, nous obtenons un montant. Quelle serait la mensualité pour des montants empruntés et des durées différentes Nous voulons croiser tous ces résultats dans cette plage, ce qui est une des différences avec les scénarios. Une autre solution que les scénarios serait d'utiliser la même formule VPM en définissant avec soin les références relatives et absolues des cellules intervenant dans le calcul, de manière à pouvoir copier la formule et laisser LibreOffice adapter les références. Pour les montants, les colonnes doivent être relatives, mais la ligne doit être fixe. Si je copie la formule vers la droite, je dois faire référence à ce montant. La colonne doit être adaptée. Si je copie la formule vers le bas, je continue à faire référence à ce montant, la ligne ne doit pas être adaptée. Pour les années, c'est le contraire la colonne doit être fixe, et les lignes relatives, et la référence auto ne doit pas être adaptée lors de la copie de la formule. Il doit être référencé de manière absolue. LibreOffice permet de s'affranchir de cette mise au point des références. Ce type d'hypothèse, où l'on teste une ou deux variables étant fréquents, nous disposons de l'outil opération multiple qui va prendre en charge cet aspect. Sélectionnez la plage de résultats en incluant les valeurs à tester. Lancez Données, opération multiple, formule, sélectionnez la cellule contenant la formule de calcul. Ici, B6. Cellule de saisie de ligne B3, les montants empruntés, et enfin cellules de saisie de colonne, B5, les durées. Un moyen mnémotechnique pour retenir qui est qui entre saisie de ligne et saisie de colonne, eh bien, les valeurs testées sont-elles en ligne ou en colonne. Les montants empruntés sont sur une seule ligne, saisie de ligne. B3, la cellule qui, dans le calcul, contient les montants. Les années sont dans une colonne, les années testées sont dans une colonne, donc saisie de colonne. B5, la cellule qui, dans le calcul, contient l'année. Validé par OK. Et nous pouvons vérifier que pour 100 000 euros sur 10 ans, nous obtenons bien le même résultat et bien entendu, tous les autres résultats sont calculés pour les montants et les années choisies.